La plateforme Métabo Paris Santé est située au cœur de Paris. Elle présente une technologie nouvelle en France et pour la première fois permettra de collecter un grand nombre de données pour la santé humaine, ceci en quelques minutes grâce à une automatisation maximale. Cette technologie innovante permettra de collecter des informations importantes à partir des fluides biologiques. Les projets de recherche menés avec les hôpitaux franciliens, et les unités de recherche INSERM et CNRS permettront de mieux comprendre et de détecter les pathologies humaines telles que les maladies rares et orphelines du métabolisme de l'enfant ou du nouveau-né à l'adulte et également de mieux comprendre l'endométriose et certains types de cancers. Nous pourrons aussi étudier l'impact de l'environnement sur la santé et l'impact de nouveaux traitements sur la santé. Depuis quelques années, notre laboratoire a acquis un savoir-faire dans ce domaine. Et nous sommes en mesure maintenant d'étudier de nouveaux matériaux biologiques tels que les cellules et de développer la technologie du futur. La standardisation au niveau international de cette technologie permettra un transfert de cette technologie sur plusieurs sites en France. Le rapport analytique obtenu est tout à fait compréhensible par les médecins il est tel que celui obtenu dans les laboratoires d'analyse médicale. Cette technologie devrait trouver sa place légitimement dans les hôpitaux, les cliniques en France et les laboratoires d'analyse médicale.